Bonsoir, bienvenue à Océanopolis. Merci pour votre présence. Nous oui. avons le plaisir ce soir d'accueillir Gaël Clément, qui est enseignant-chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est palé paléontologue et qui va nous emmener voyager dans le canal du Mozambique, au, en Indonésie, et dans le temps aussi, à la découverte, à la rencontre du Célacanth. Donc, je lui laisse la parole tout de suite. Merci. C'est bon Oui. Ouf, oui, c'est bon. Euh, bonjour à tous. Donc, merci euh, de cette présentation. Alors déjà, je commence par dire que je suis euh, breton expatrié à Paris, au muséum, voilà. Mais je suis ravi de revenir autant que possible en Bretagne. Et euh, merci aussi pour l'invitation, euh, à Océanopolis, pour pouvoir faire cette euh, explication un petit peu euh, sur euh, l'idée reçue qu'on peut avoir parfois sur les célacantes. Donc Je ne vais pas parler euh, de sous-marins ou de bateaux, parce que je sais qu'il y a eu des sous-marins et des bateaux qui se sont appelés le sélacanthe. Euh, mais je vous invite, euh, bien qu'on soit près de la rade de Brest, hein, ça aurait pu être un, un sujet, mais là je vais vous parler donc, de l'animal sélacanthe. Et je vais vous inviter donc à une plongée, alors une plongée dans l'histoire profonde des sélacanthe, mais euh, ça va être même plus large que ça. Ça va être une plongée euh, profonde auprès des sélacantes qui existent toujours donc, dans l'océan Indien, euh, en, environ à 200 mètres de profondeur, entre moins 120 et moins 400 mètres de profondeur. Et puis également une plongée profonde dans le corps même de ces animaux, parce que je parlerai un petit peu aussi d'anatomie et de ce qui les caractérise d'un point de vue structure anatomique. Et puis euh, surtout une plongée profonde dans le temps, puisque les premiers sélacantes fossiles sont connus dès le début du Dévonien, et c'est environ 410 millions d'années. Voilà, donc je vais retracer un petit peu toute cette histoire. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire, et j'espère qu'il y aura des questions, donc je vais essayer d'avancer de, de, sans faire trop de digressions, ce qui est un de mes défauts. Alors, est-ce que ça fonctionne Oui. Donc en fait, je vais prendre le le schéma chronologique. C'est-à-dire que les sélacantes, pour la première fois, elles ont été identifiées à l'état de fossiles. Les premiers sélacantes découverts, le nom sélacante a été basé à partir de fossiles. Donc là, je vous présente simplement une nageoire caudale, donc la queue d'un sélacante fossile, donc qui est du permien, c'est une époque du paléozoïque. Et un paléontologue célèbre qui s'appelle Agassi, qui a décrit donc cette nageoire, il n'avait jamais vu ça chez un autre poisson, parce qu'il avait identifié que c'était une queue de poisson quand même. Et en regardant de près, les petits rayons qui composent ici la nageoire sont creux. C'est des tubes. Alors que normalement, pour un poisson classique, une morue, un poisson rouge, normalement ces rayons sont pleins. Et donc il a donné le nom « Célacanthus » puisque cello, ça veut dire vide, creux. On a un cellome gastrique, par exemple, donc c'est un creux. Et acanthus, acanthus, ça veut dire épine. Donc le nom célacante veut dire simplement épine creuse, puisque donc les rayons de ces nageoires sont creux. Alors maintenant, puisqu'on connaît des célacantes vivants, on sait qu'ils ne sont pas creux, ils sont remplis de cartilage. Mais le cartilage ne se fossilisant pas ou mal, on a donc la structure osseuse sous forme de tube. Donc ça, c'est le premier sélacanthe euh, euh, découvert euh, au monde en 1839. Et par la suite, euh, les paléontologues ont découvert d'autres sélacanthes bien mieux conservés. Donc le, simplement quelques exemples. Hein. Ici, vous avez un sélacanthe euh, du Crétacé du Brésil, donc environ 100 millions d'années. Et là, on reconnaît donc bien évidemment la forme de l'animal, avec euh, une des caractéristiques, c'est d'avoir des plaques osseuses sur le crâne. Et alors là, ça ne se voit évidemment pas forcément très bien, mais une queue en trois lobes, deux grands lobes, et puis un petit lobe terminal. Je vais vous présenter aussi juste un petit florilège d'autres de, de, sélacantes. Là, vous avez un sélacante du Carbonifère, donc c'est plus ancien, 300 millions d'années à peu près, des États-Unis, avec un crâne très court, et puis une forme finalement assez étonnante pour un sélacante, surtout quand on compare par rapport au sélacante actuel, une forme finalement assez lancéolée. Et puis forcément, on tombe aussi sur des sélacantes qui ont une morphologie assez similaire à celle donc, des sélacantes d'aujourd'hui, tel que celui-ci qui est du Jurassique, donc 150 millions d'années à peu près, d'Europe, de, où là on retrouve, donc là la nageoire n'est pas dressée, mais les deux nageoires dorsales, la queue trilobée ici bien visible, et puis donc les, les nageoires pectorales et pelviennes. Donc c'est pas la peine d'aller non plus à l'autre bout du monde pour trouver des sélacantes, parce qu'on trouve aussi des sélacantes en France, euh, on trouve pas énormément, donc là c'est un, un fossile, on voit un crâne avec tous les os qui sont un petit peu dissociés les uns des autres, les nageoires qui sont là. Et ça donc c'est le site de Canjuers qui est dans le Var, donc pareil, hein, de, de la fin du Jurassique. Euh, site intéressant d'abord parce que quand on va fouiller là-bas, on est tranquille parce que c'est un espace militaire, donc il faut demander l'autorisation, mais après on n'est pas embêté par les touristes. Et quand on veut aller voir les touristes, hop, et qu'on veut aller se baigner, on va dans la gorge de Verdon qui est juste derrière. Donc un environnement de fouilles assez agréable. Donc là, je vous présente juste donc, euh, 4 ou 5 exemples de, de sélacantes fossiles, en sachant que euh, on connaît environ 150 espèces donc, de sélacantes fossiles différents. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc, euh, du Dévonien, du Trias, du Jurassique. Là, c'est simplement pour vous remettre un petit peu une échelle géologique, avec donc euh, pendant très longtemps, jusque. Euh, Début du XXe, une connaissance des sélacantes fossiles qui n'était connue que de 410 millions d'années jusqu'à environ 70 millions d'années. Et donc, jusqu'à ce moment-là, les paléontologues étaient persuadés que les sélacantes avaient eu une longue histoire évolutive très florissante, mais qu'ils avaient disparu au moment donc de la fameuse crise crétacé-tertiaire, avec cette hypothèse et de volcanisme et de météorites qui est venu s'écraser sur Terre et qui a vu la fin des dinosaures non oiseaux, des ammonites, etc. Donc pour tout le monde, les sélacantes avaient disparu. Et normalement, on aurait dû avoir dans nos musées simplement donc des, des squelettes, des fossiles de sélacantes à, à déterrer comme on voit parfois avec les dinosaures. Et donc ça a été une surprise quand en 1938, un sélacante vivant a été pêché et ramené donc à la surface. Alors pour la petite histoire, euh, ça s'est passé euh, le 22 décembre 1938. Le 22 décembre, dans cette région du monde, les... enfin, il fait chaud, c'est l'été, et euh, les conditions ont fait que le sélacanthe ne pouvait pas être conservé très facilement à une température normale, et que, bien que ce soit Noël, euh, et bien qu'il fasse chaud, tout le monde était en vacances. C'est une petite introduction, il y a une raison hein, pour vous raconter tout ça quand même. Euh, L'histoire c'est qu'il y a un, une petite ville qui s'appelle East London et la toute nouvelle conservatrice du, puté, du petit musée d'histoire naturelle locale, Marjorie Courtenay-Latimer, était en lien avec euh, différents pêcheurs en leur disant « quand vous ramenez des choses un peu bizarres dans vos filets, vous me les montrez et moi je les présenterai donc euh, dans le musée ». Et donc, le 22 décembre, Eric Gouzen, là, le marin pêcheur de la Nérine, l'appelle en disant euh, "On a un truc bizarre euh, sur le pont du bateau. C'est un poisson, il fait au moins 1,50 m, il est, il est très gros, il est, il est bleu, très cuirassé et euh, il ne veut pas mourir. Ça fait des heures qu'on l'a pêché et il essaye de, de, de choper les mains des, des marins qui l'approchent. Donc, euh, elle va voir, effectivement, elle ne reconnaît pas du tout cet animal. Et elle fait appel à Jelby Smith, donc le monsieur qui est là, qui était à l'époque l'ichtyologiste le plus fameux d'Afrique du Sud, de renommée vraiment internationale. Et donc, le temps qu'elle l'appelle, le temps qu'il vienne, alors qu'il était à l'autre bout de l'Afrique du Sud en vacances de Noël, quand il arrive, le spécimen n'est pas complet comme il espérait puisque euh, ils ont été obligés donc, de l'éviscérer, de le vider, parce qu'il était en train de pourrir. Et un sélacante qui est en train de pourrir, comme c'est très gras, ça sent très très très mauvais. Et donc ils ont vidé euh, et jeté à la mer toutes les viscères qui étaient donc, à l'intérieur de, de l'animal, une partie du cerveau, etc. Mais quand il arrive du L.B. Smith, effectivement, euh, il reconnaît un sélacante, de par cette morphologie très typique qu'il avait identifié dans les livres donc, de paléontologie. Et à l'époque, euh, les sélacanthes étaient déjà identifiés comme étant potentiellement des très proches parents des vertébrés terrestres. Vertébrés terrestres, hein, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères. Et donc, parmi euh, les quelques euh, groupes d'animaux fossiles pouvant être, entre guillemets, l'ancêtre des vertébrés terrestres, comme candidat, il y avait le sélacanthe. Donc, une découverte remarquable. Et Jelby Smith, donc, en 1939, il a fait une publication pour décrire un célacanthe Mais au fond de lui, il était quand même très furieux de la perte de cet organe parce qu'il aurait voulu voir le cœur. Est-ce qu'il y avait un poumon euh, Quel était le cerveau Quelle comparaison on pouvait faire par rapport aux grenouilles, par exemple aux amphibiens, aux tritons, etc. Et donc, il a passé 14 ans de sa vie... À, euh, avec son épouse, a prospecté, à caboter euh, le long donc, du canal du Mozambique, parce qu'il y a un fort, un fort courant nord-sud. Et il se disait que si jamais l'animal, puisqu'il n'avait jamais été identifié en Afrique du Sud, euh, pour qu'il arrive de façon aussi soudaine, c'est peut-être qu'il arrive un peu plus haut. Donc il distribue des, des prospectus avec des récompenses. Et en 14 ans plus tard, pendant 14 ans, il a fait que ça. Et 14 ans plus tard, il y a quelqu'un qui l'appelle des Comores, en lui disant, euh, bah, écoute, viens voir parce que euh, j'ai peut-être identifié un Sélacante aux Comores. Donc la personne qui l'a identifié, c'est celui-ci, un petit peu, euh, peu contrebandier sur les bords. Et euh, pareil, c'était aussi euh, le 23 décembre 1952. Donc un, beaucoup de, de difficultés pour pouvoir de façon urgente aller aux Comores. Et euh, Jelby Smith a directement appelé le ministre de l'Intérieur pour vous dire comme quoi des fois un poisson peut faire, <rire> peut faire bouger les, les politiques. Euh, et il euh, y a un cargo militaire donc, avec les pilotes ici qui a été affrété pour aller chercher donc, ce deuxième Sélacante en 1952 et qui a été rapporté donc, en Afrique du Sud. Pour la petite histoire aussi, les l'Ecomore, c'est le petit archipel hein, qui est là euh, au nord de Madagascar était à cette époque-là, en 1952, sous protectorat français. L'indépendance est arrivée en 1975. Et ici, on a le gouverneur des Comores, euh, là, qui est très souriant. A priori, il n'a pas été très souriant très longtemps, parce que quand Paris a appris que euh, les fameux sélacantes avaient été ramenés mmh. directement en Afrique du Sud, je crois qu'il a été muté. Bon. En tout cas, à partir de là, euh, puisque les Comores étaient sous protectorat français, il y a eu une volonté donc, de capture à but scientifique d'un certain nombre de sélacantes. Donc euh, il y a eu une organisation qui a été mise en place pour effectivement euh, demander aux pêcheurs locaux d'aller collecter des sélacantes et donc de les rapatrier. Tous ont été rapatriés d'autorité à Paris et en particulier au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Donc le muséum peut se targuer d'avoir une des plus grandes collections de sélacantes euh, en fluide, et taxidermisées il y a eu énormément d'études qui ont été faites, des études d'anatomie. C'est-à-dire que tous les sélacantes sont arrivés donc, euh, morts, congelés ou en, en alcool, en formol. Et euh, de 54 à 84, il y a eu une grande série d'études, en particulier dans de dissection et d'anatomie, des différents sélacantes qui pouvaient être euh, rapportés. Au final, il y a trois gros volumes, ce sont des bouquins qui sont énormes et qui sont très épais, trois gros volumes sur squelette et muscles, système nerveux, organes des et les différents euh, appareils digestifs, respiratoires, etc., et des centaines de publications. Là où c'est euh, un petit peu euh, surprenant, c'est qu'au niveau de l'anatomie, on la connaît très très bien pour les célacants, à l'époque, là, dans les années 80, le célacanthe, au niveau anatomie, était parmi les animaux les mieux décrits. Après l'homme, après le chien et le cheval, c'était le sélacanthe qui était le mieux décrit anatomiquement et le plus connu. Par contre, on ne savait rien, et puis je déflore un peu, mais on ne sait quasiment toujours rien de la biologie du comportement des sélacantes. Voilà, mais ça, je vais y revenir. Donc, ça c'était dans les années donc, 50, 60, 70, 80, 90, jusque dans les années 90. Euh, on était persuadé que les sélacantes n'existaient qu'aux Comores, puisqu'il y a une vraie population, et que le sélacante d'Afrique du Sud de 1938, finalement, c'était un sélacante qui s'était perdu et puis emporté par le courant nord-sud du canal du Mozambique, qui était en arrivée en Afrique du Sud. Et puis après, il y a eu le développement donc, de la pêche intensive. Et la pêche intensive, ça a permis euh, d'identifier, parce que la pêche intensive, c'est en particulier des filets qui peuvent aller à 1000 mètres de profondeur, et qui ont donc ramené à la surface et identifié d'autres populations de sélakanthes. Donc 38 le premier, 52 le deuxième, et après la population des Comores, et là vous voyez à partir des années 90 euh, des identifications de populations de sélakanthes, mais beaucoup plus réduites, quelques dizaines d'individus à chaque fois. Maintenant, on le sait parce qu'il y a des plongeurs ou des bâtiscafs qui sont allés voir ces populations, des populations réduites à chaque fois. Mozambique, Madagascar, Tanzanie, euh, Kenya. Et puis, plus surprenant, en 1997, une, un sélacanthe euh, qui a été également identifié en Indonésie. Et là, il y a également une population de sélacanthe en Indonésie avec de nouvelles occurrences euh, euh, au, au large de la Nouvelle-Guinée Papouasie euh, récemment. Aujourd'hui, il y a euh, deux espèces de sélacantes. Il y a le nom Latimeria calumnae. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la jeune conservatrice elle s'appelait Marjorie Courtenay Latimer. Donc, Smith, qui a décrit le genre, euh, l'a donné le nom donc, en hommage à, à Miss Latimer, donc Latimeria. Et Calumnae, parce que Calumna, c'est euh, la rivière d'Afrique du Sud où a été pêché donc, le tout premier sélacante. Le deuxième, il s'appelle l'Antimeria Menadoensis, puisqu'il a été pêché au large de la ville de Menado qui est euh, sur l'île de Sulawesi. Je vais faire un petit retour en arrière. À l'époque où on ne connaissait que le Sélacan de 1938. Donc comme je vous le disais, le spécimen original, le tout premier, a été. Taxidermisé très rapidement, donc encore une fois, les organes, etc., tout ça a été jeté à la mer et il a été donc euh, taxidermisé pour l'arrivée de Jelby Smith. Donc, voilà les, les, les photos de cet animal, donc euh, en vue latérale et en vue de face. Donc, un animal qui est, euh, qui est très noir, euh, dû à la, à, la, à la taxidermie, qui a la gueule béante, avec les dents qui sont très proéminentes, plus que ça ne devrait être. Et avec les nageoires, vous voyez ici hein, les, les, les grandes nageoires des sélacantes, je vais y revenir aussi, mais une des caractéristiques évidentes des sélacantes, c'est d'avoir des nageoires ici pelviennes et pectorales où on a le rayon des, les rayons qui sont rattachés à une sorte de manchon qui est recouvert d'écailles, musculeux, et à l'intérieur de ce manchon il y a une série d'os, une série d'os, euh, qui permettent donc la très grande mobilité de, de, des nageoires des sélacantes. Donc, euh, si vous regardez un poisson rouge, les rayons, ils sont directement euh, rattachés au corps. Si vous regardez un sélacanthe, il y a un petit manchon et après la nageoire. Et là, on voit ces quatre nageoires qui sont donc dirigées vers le sol. Parce qu'à l'époque, une des hypothèses, était que le sélacanthe rampait sur le fond marin. Et comme en plus, il y avait toujours cette idée qu'il était proche parent des vertébrés terrestres, c'était très, très bien. Il rampait sur le fond marin. puis, à un moment donné... Euh, tout en marchant sur le fond, il s'est rapproché des côtes, et puis il a fini par sortir et donner l'ensemble des vertébrés terrestres. Je, je, je raccourcis forcément, et je dis des choses fausses, de façon euh, volontaire, pour vous expliquer un petit peu le contexte euh, de l'époque. Et J.B. Smith, par la suite, a fait beaucoup de communication auprès des médias, et il a écrit des bouquins, et vous voyez les dessins qui sont ici, sont euh, tirés finalement de cette première reconstitution. Et donc dans tous les médias, on retrouvait ce type de figure pour le sélacanthe. Donc un animal qui fait peur, euh, agressif, noir, qui est décrit comme venant des grandes profondeurs marines, qui est décrit comme un animal qui a 400 millions d'années, comme un animal qui n'a pas évolué. Et donc très vite, l'idée, euh, l'étiquette de fossile vivant lui a été attachée. Fossile vivant, bon, ça veut rien dire, hein, c'est un oxymore. Si c'est fossile, c'est plus vivant, et si c'est vivant, c'est que c'est pas un fossile. Mais donc voilà, ce, ce, ce, ce nom, fossile vivant, ce terme a, été, a eu beaucoup de succès. Et euh, donc, dans l'imaginaire collectif, les sélacantes euh, sont des fossiles vivants. Là où ça devient plus compliqué, c'est que malgré les découvertes, euh, malgré le sérieux de certaines revues, on continue à avoir le terme, ici en anglais, euh, « living fossils », donc ça, c'est dans une des revues qui est associée à la revue Nature, c'est quand même une des meilleures revues scientifiques, donc qui continue à utiliser le terme fossile vivant. On a ici National Geographic, qui est quand même aussi une association, une publication de qualité, qui utilise le, le poisson dino, ce qui ne veut rien dire du tout, et aussi de terme de fossiles vivants. Donc, quelque part, on se dit que c'est anecdotique, c'est pas très, très gênant, à part pour le sélacanthe, Sauf que d'un point de vue un peu plus philosophique, ça veut dire que quelque part, il y a des organismes qui, euh, qui n'ont pas évolué et que euh, les évolutionnistes, finalement, nous mentent. Puisqu'on euh, peut vous amener donc, la preuve que les sélacantes euh, n'ont pas évolué. Donc forcément, et sans faire de jeu de mots, euh, c'est du pain béni pour certaines euh, groupuscules euh, créationnistes ou néo -créationnistes qui, sur les réseaux ou via des ouvrages comme celui-ci, la l'Atlas de la création, utilisent le sélacanthe comme d'autres hein, organismes qui sont aussi considérés comme des fossiles vivants, les limules, les cafards, etc. Euh, pour dire encore une fois donc, euh, que l'évolution les, les, n'a pas lieu et n'existe pas. Au niveau donc, de, du terme fossile vivant, si on s'y intéresse, euh, il est le premier à en parler, le premier à citer le terme de fossile vivant, étonnamment, c'est Charles Darwin, dans De l'origine des espèces, mais dans un contexte radicalement différent, qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec euh, l'idée qu'on se fait actuelle des fossiles vivants. J'ai cherché quelles étaient les définitions de fossiles vivants, mais en fait, il n'y en a pas. Euh, c'est une série de, de, de, de, de définitions qui ne sont pas du tout clairement définies. Donc, en gros, un fossile vivant, c'est un animal ou une plante euh, découvert récemment alors que le groupe était supposé éteint. Donc, ok, là on se dit que pour les selkent ça marche. Rare et vivant des endroits reculés et confinés. Quelque part on peut se dire que pour les sélacantes, ça marche aussi. Aspect général considéré comme archaïque et anachronique. Quand vous voyez effectivement les figures sur les bouquins des années 60, 70, 80, on se dit que ça peut marcher aussi. Et puis représentants actuels, donc euh, des selkent qui existent toujours actuellement qui sont les représentants d'un groupe auparavant florissant, donc très diversifié, et sans qu'il y ait de modifications morphologiques importante au cours de leur histoire évolutive. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer assez rapidement sur ces quelques définitions et de voir effectivement si ça, si ça correspond réellement, scientifiquement, aux au célacantes. Donc, le premier point découvert récemment, alors que le groupe était supposé éteint. Donc c'est vrai que euh, nous, on a connaissance des sélacantes découverts en 1938, alors qu'ils étaient supposés éteints. Maintenant, quand on se rapproche des populations, par exemple des Comores, euh, aux Comores, ils connaissent le sélacante depuis très très très longtemps, puisqu'ils le pêchaient parfois par accident, même s'ils sont rares localement. Euh, il était connu. Il avait d'abord un nom qui était Psam -boy, Boy, et euh, maintenant il a un autre nom euh, qui s'appelle Gombeza. Et là, je vous ai mis quelques photos, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Les sélacanthes sont nocturnes, donc ils sortent la nuit pour chasser ou pour se rencontrer. Et euh, ils dorment de jour dans des cavités sous-marines. Et les, les pêcheurs comoriens, qui euh, étonnamment ont des difficultés euh, à, à pêcher, ou c'est toujours des petits poissons de jour, ont nécessité, enfin, avaient nécessité d'aller au large et de nuit, pour pêcher des proies de plus grande taille, en particulier un poisson qu'on appelle le ruvet, et qui euh, est nocturne et vit à 200, 300 mètres de profondeur dans le même environnement finalement que les sélacantes. Et donc c'est très dangereux parce qu'ils partent de nuit sur ce genre d'embarcation, à un ou deux, et ils vont à un ou deux ou trois kilomètres au large, et ils pêchent à 200, 300, 400 mètres de profondeur avec ce système de, de cordes enroulées, et c'est simplement au doigt, finalement, ils laissent partir l'hameçon et la proie euh, au doigt et euh, ils attendent qu'un ruvet euh, ou un sélacante euh, morde et c'est des combats de plusieurs heures pour ramener la proie euh, sur le bateau, en sachant qu'il y a des sélacantes qui font 2 mètres de long euh, voilà, c'est quand même des combats aussi dangereux pour, pour le pêcheur lui-même donc localement en tout cas pour les, les régions ou les pays où on sait qu'il y a des sélacantes au large, pour certaines populations, euh, c'est connu depuis très très très longtemps. Voilà, Et pas uniquement en 1938. Juste pour un petit tour, Donc, Comor, il est appelé Gambessa-Jomole, qui veut dire tabou, poisson tabou. Euh, difficile de savoir pourquoi. Euh, Peut-être une des raisons, c'est aussi parce que euh, c'est un nom qui a été... Euh, euh, apporté dès les années 50 par les, euh, par les Français en fait euh, pour qu'il il, il, il ait un petit peu un, un, un côté euh, un petit peu mythique et aussi parce que c'est un animal qui est immangeable heureusement pour lui, je disais tout à l'heure que c'est un animal qui est rempli de gras il a du gras partout dans les muscles dans la cavité endocranienne c'est euh, infernal et euh, c'est immangeable et si on en mange euh, même un tout petit peu on, on va assez vite aux toilettes et même les chiens n'en mangent pas là-bas euh, Indonésie, il est appelé le Rayalot et pareil, il est donc découvert en 97 hein, par, euh, par, par le monde occidental mais euh, très, connu depuis très longtemps en Indonésie sous le nom de Rayalot, qui veut dire le roi des mers à Madagascar il était appelé le Findolo, il est appelé Findolo. par contre en Tanzanie, Mozambique, Kenya Afrique du Sud après les études qu'on a pu faire, a priori, il n'y a pas de nom identifié. Les populations ont découvert, finalement, en même temps que nous, qu'il y avait des sélacantes dans leurs eaux. Euh, parce que ce sont surtout des, des, des, des populations locales qui, bien qu'étant en bord de mer, soit utilisent les ressources marines de très faible profondeur, pêche à pied, poissons, etc. Et surtout de culture et, et agriculture. Donc, si on revient, découvert récemment, alors que le groupe était supposé être un, encore une fois, c'est vrai, mais pour le monde occidental. Si on vient sur rares et vivants dans des endroits reculés et confinés, euh, tout à l'heure, je vous disais que les sélacantes étaient entre moins 120 et moins 400 mètres de profondeur au large des côtes. Moins 200 mètres et moins 400 mètres, peut-être que dans les années 50, c'était supposé être quasi abyssal. Aujourd'hui, c'est quand même accessible, c'est pas du tout... Enfin, C'est vraiment très proche de la surface quand on sait que le point le plus bas de l'océan est à 11 000 mètres. Donc, c'est pas si confiné du tout et pas si reculé que ça. Après, un général considéré comme archaïque et anachronique, alors là, c'est beaucoup plus compliqué de se dissocier de ce qu'un animal peut nous apporter comme, comme, comme, comme, comme premier a priori. Par exemple, si je vous mets un, un crocodile comme ça euh, et que je demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que c'est un animal ancien Est-ce que c'est euh, est -ce est la forme qu'il a toujours eue Je pense que beaucoup vont dire oui parce que c'est euh, voilà, il a des grandes dents, il a euh, proportionnellement un, un petit crâne, il a des petits yeux, il a un comportement qui peut paraître un peu robotique, etc. Et en fait, quand on s'intéresse à l'histoire évolutive des crocodiles, euh, au début du trias euh, c'était des petits animaux plutôt bipèdes et véloces qui par la suite se sont diversifiés et se sont adaptés à différents types d'environnements. et c'est un enfin, une morphologie qui est parfaitement ad adaptée à un environnement euh, amphibie voilà, pour pouvoir nager mais également se déplacer sur terre Donc, ce qui explique aussi euh, qu'il est le ventre si près du sol une caractéristique que, en tant qu'humain on n'apprécie pas trop les bestioles qui sont ras du sol euh, généralement on n'aime pas bien si on prend le rhinocéros, c'est pareil, il a un peu une allure de dinosaure, il a des tout petits yeux, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, est-ce qu'il ne va pas bouger ou est-ce qu'il va nous foncer dessus, donc on ne les connaît pas bien. Et c'est pareil pour beaucoup, c'est préhistorique, c'est ancien, potentiellement c'est stupide. C'est encore une fois l'a priori immédiat qu'on peut avoir par rapport à ce type de faciès. Et de la même façon, les rhinocéros ont une histoire évolutive beaucoup plus récente que les crocodiles. Le groupe il a à peu près 50 millions d'années seulement, géologiquement parlant, et euh, émanant d'un petit animal pas plus grand qu'un qu petit chien, euh, pareil qui est très véloce, c'est par la suite l'adaptation à l'environnement, à un type de comportement, qu'ils ont cette morphologie aujourd'hui. Le sélacanthe, je vous remets donc euh, cette photo qui effectivement montre un animal encore une fois euh, sombre avec euh, une bouche euh, béante avec euh, cette idée donc, de fossiles vivants et en, en 2010 il y a une enfin en 2000, puis en 2010 euh, il y a une équipe de plongeurs professionnels qui a été menée par Laurent Ballesta euh, qui a réussi pour la première fois à faire des, des photos de qualité de sélacante dans leur environnement. Donc euh, un sélacanthe dans son environnement il ressemble à ça. Donc du coup, il n'a pas du tout cet aspect noirâtre, mais il est plutôt marron-bleu avec des taches blanches. Euh, et là, je n'ai pas de film à vous montrer, mais ils ont une, une, une nage qui est une vraie chorégraphie. C'est assez magnifique au niveau de la coordination de l'ensemble des nageois euh, pour rester un, un, au même endroit alors qu'il y a un fort courant. Ils arrivent effectivement à avoir une danse assez extraordinaire. Donc c'est assez magnifique à regarder. Et quand vous avez aussi donc, un sélacanthe vue de face, ça, c'était l'idée qu'on pouvait en avoir jusqu'à l'an 2000. Et euh, maintenant, avec cette photo, donc, à quoi ressemble vraiment un sélacanthe de son vivant Ça ressemble à ça, donc, avec quand même un magnifique sourire. Donc Ça change un peu l'idée qu'on peut avoir euh, d'un fossile vivant étant donc, un animal ou une plante qui ressemble à quelque chose de préhistorique. Et bien, encore une fois, quels sont ces critères de, de subjectivité Représentant actuel d'un groupe auparavant florissant, sans modification morphologique importante. Euh, donc, Comme je vous disais, en ce qui concerne les sélacantes, on les connaît donc, euh, de 410 millions d'années jusqu'à 70 millions d'années. On ne connaît pas euh, de sélacantes fossiles entre 70 millions d'années et aujourd'hui. Voilà, il n'y a jamais eu de reste de fossiles de sélacantes qui a été découvert sur cette période plus récente. Par contre, ils ont forcément existé quelque part, puisque maintenant, on sait qu'il y a des sélacantes actuelles. Euh, donc, euh, il y a encore aussi une petite énigme par rapport à ça, où ont bien pu passer les sélacantes pendant les derniers 70 millions d'années. Et c'est aussi pour vous montrer un petit peu, par rapport à cette échelle, différentes morphologies. Voilà, je, je reprends certains des exemples du début, avec d'autres sélacantes. Donc là, si on reste au paléozoïque, entre moins 410 et moins 250 millions d'années, euh, quelques exemples, encore une fois, donc de sélacanthes. Donc ça, c'est celui que je vous ai présenté avec la reconstitution euh, donc, euh, de cet animal du Carbonifère. Un autre ici qui a à peu près la même forme lancéolée mais plus allongée. Celui-ci, c'est vrai, qui ressemble sur la partie avant à un sélacanthe d'aujourd'hui, mais avec une queue radicalement différente. Un peu plus tôt, triage Jurassique-Crétacé. On a des petits sélacantes avec du coup une, une nageoire qui ressemble beaucoup plus à une nageoire classique de poissons actinopterigien, thon ou autre, Et puis des formes géantes aussi. Donc là, c'est un grand sélacante complètement édenté avec le crâne aplati, aplati d'orso-ventralement. Et puis un autre aussi. Donc celui-là, il pouvait faire 5-6 mètres de long et plutôt habitant des environnements d'eau douce. Les grandes rivières, les estuaires, etc. Et puis ici, le euh, euh, Jurassique d'Allemagne, qui fait 3-4 mètres de long et qui lui avait un crâne plutôt euh, aplati euh, latéralement. Donc voilà, juste pour vous montrer quelques exemples, encore une fois, donc, de diversité des sélacantes. Donc euh, à l'échelle, hein, ici on a le sélacante actuel Latimeria. On a ici euh, Megalocélacanthus, qui, comme son nom l'indique, est un sélacante méga, un gros, un gros sélacante de 7-8 mètres. Euh, donc de la toute fin du crétacé des états unis donc, euh, celui qu'on a vu tout à l'heure et puis le petit euh, lancé au lait qui ne faisait pas plus de 30 cm à l'état adulte donc, on continue à trouver euh, des sélacantes assez régulièrement ça c'est une des dernières euh, découvertes d'un collègue euh, paléontologue suisse donc, du Trias de Suisse voilà, donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les choses il n'est pas très grand et il, fait, euh, il fait une trentaine de centimètres donc l'avant est là, ça c'est le crâne, avec une sorte de grande crête sur le dessus. On voit les deux nageoires dorsales, la queue trilobée. C'est peut-être plus facile avec une tentative de reconstitution. Dans toutes ces reconstitutions, morphologiquement, ça marche. Au niveau de la couleur, comme on n'en a aucune idée, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Mais comme l'environnement était plutôt un environnement de type récifal... Euh, rien n'empêche d'imaginer effectivement un, un sélacanthe euh, très coloré avec un mode d'alimentation très particulier. Voilà. Et ça, c'est un sélacanthe. Donc, pour vous dire que, par rapport à ces différentes morphologies, quand on regarde les 150 espèces de sélacanthes fossiles connues, forcément, on va, en tomber, on, on va tomber sur un ou deux, euh, par exemple celui-ci, qui ressemble effectivement en silhouette au sélacanthe d'aujourd'hui, à la Timéria. Mais sinon, dans la grande majorité, il y a une diversité spécifique, donc une grande, un grand nombre d'espèces, une diversité morphologique, de par la forme et de par la taille, et aussi écologique, puisque les sélacanthes, aujourd'hui, on ne les connaît que dans les environnements semi-profonds euh, marins, alors que, par le passé, euh, ces sélacanthes étaient présents dans quasiment tous les environnements aquatiques. On en a découvert fossiles, dans des environnements de dépôt qui correspondaient à un milieu marin ouvert, côtier, estuarien, deltaïque, fluviatile, dans des fleuves et même dans des lacs. Aujourd'hui, effectivement, le, la, la diversité donc, de ces, ces lacantes s'est réduite à deux genres, enfin deux espèces d'un seul genre, dans ce pourtour donc, de l'océan Indien euh, à 120-400 mètres de profondeur. Donc, pour ce dernier point, représentant actuel d'un groupe auparavant florissant, ça c'est vrai, mais sans modification morphologique importante, ça c'est faux. On l'a vu avec la diversité morphologique, spécifique et écologique. Bon, Vous ne serez pas étonné si je vous dis que euh, je suis assez fervent euh, sur le fait de dire que le sélacant actuel n'est pas un fossile vivant, mais sur le terme lui-même de fossile vivant qui finalement ne peut pas du tout être utilisé pour n'importe quel organisme que ce soit. Même si vous avez une limule, même si vous avez un cafard et que vous trouvez un truc du carbonifère qui ressemble comme deux gouttes d'eau, euh, quand on va aller dans le détail anatomique, on va forcément trouver des différences. C'est forcément pas le même animal. Il a forcément évolué. Et surtout, quand on a des fossiles, on a que les structures minéralisées, donc on n'a que les os. On a la silhouette et les os, Mais on n'a pas les structures internes, on n'a pas la couleur, on n'a pas du tout non plus l'ADN ni les gènes. Et donc, il euh, y a... Forcément, pour chacun des organismes présents aujourd'hui, une longue histoire évolutive est très souvent beaucoup plus complexe que les raccourcis qu'on peut faire parfois. Donc, L'autre intérêt des sélacantes, c'était aussi donc, le fait qu'ils soient identifiés comme étant proches parents des vertébrés terrestres. Donc, Si je vous présente une, les relations de parenté des vertébrés aujourd'hui, des vertébrés vertébrés actuels. Là, si on prend le groupe donc, des tétrapodes, les animaux qui ont quatre pattes, tétrapodes, on a donc les, les, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, pour faire court. Euh, alors, Vous allez me dire que les serpents euh, n'ont pas de membres, ils n'ont pas de pattes, mais ça, c'est aussi une évolution euh, tardive. C'est à partir d'animaux à quatre pattes, type lézard, que les serpents euh, euh, sont issus. Donc tout ça, c'est ce le groupe des tétrapodes. On a après le plus proche parent euh, avec une morphologie de poisson qu'on appelle les dipneustes. Dipneust, ça veut dire deux respirations. Ils ont des branchies et des poumons. Et ce sont des animaux. Donc il y a trois genres qui existent toujours actuellement. Euh, un en Australie, un en, en Amérique du Sud et un en, en Afrique centrale, avec euh, un mode de vie aussi très particulier. Et puis après, donc, on a laissé la qui donc dans, dans l'environnement marin. Et donc ce groupe est un groupe homogène avec euh, donc un, un même ancêtre euh, hypothétique. Et ce groupe est appelé sarcopterigien. Alors sarcopterigien, sarco, il n'y a pas de jeu de mots euh, à faire. Sarco, euh, ça veut dire charnu. Ça veut dire qu'ils sont euh, recouverts de chair. Et pterigien, c'est la nageoire, c'est la pâte, c'est le membre. Donc, ils ont des membres recouverts de chair. Donc, nous, nous avons des bras qui sont recouverts de chair. Donc, tous ces animaux-là, vrais pour les hypnoses aussi et vrais pour les sélacantes, ont des membres recouverts de chair. Les sarco, en fait, donc, ça veut dire charnu. Pour s'en rappeler, euh, il suffit de penser au sarcophage. Parce que quand on mettait donc, un cadavre donc, dans, un, dans un cercueil de pierre et qu'on ouvrait plus tard, on ne retrouvait plus que les ossements. Et on pensait que c'était la pierre qui avait mangé la chair. sarcophage. Donc, sarcoptérygiens pour ce groupe-là. Et puis après, donc, au sein des vertébrés, on a ensuite les poissons classiques, actinoptérygiens donc ceux qui ont des nageoires rayonnées. Et après, le groupe donc, des chondrichtiens, les requins, les raies, les chimères. Et puis après, les, les lamproies. Donc, effectivement, d'après les dernières études, que ce soit morphologie, que ce soit paléontologie, que ce soit génétique, euh, les sélacantes sont proches parents euh, des vertébrés terrestres. Maintenant, qu'est-ce qui, au niveau de leur anatomie euh, et les rapproches des vertébrés terrestres, et euh, comment le sélacanthe actuel, de par son anatomie, de par sa génétique, peut également nous informer sur l'histoire évolutive de euh, ce qu'on appelle la sortie des eaux des vertébrés, la terrestrialisation des vertébrés euh, il y a environ euh, 400 à 350 millions d'années. Donc, si on reprend donc, euh, cette magnifique photo donc, de Laurent Balesta en vue latérale, et qu'on fait un petit crowbar pour essayer de mettre en évidence quelles sont donc, les structures les plus, euh, les plus marquantes. Je ne vais pas toutes les passer en, en détail, hein, mais euh, simplement quelques-unes. De façon extraordinaire, cet animal, il a une articulation intracrânienne, c'est-à-dire qu'il y a une fissure à l'arrière du crâne ici. Le cerveau est là, les nerfs passent et traversent la fosse qui est ici. Et euh, le crâne est en deux parties articulées. Donc c'est une caractéristique assez étonnante. Les sélacantes sont ovovivipares. Donc ça, c'est pas une caractéristique unique aux sélacantes, mais c'est quand même assez surprenant euh, d'avoir un animal qui est considéré, encore une fois, comme hyper primitif, comme n'ayant pas évolué, avec forcément des comportements assez complexes et de reproduction et de, de, de gestation et de, et de suivi de maternité. Donc, les petits, il y a une fécondation interne du mâle donc par la femelle et les ovocytes sont fécondés. Et les embryons se développent donc à l'intérieur même de l'oviducte de la femelle. Euh, pour information aussi, aux dernières nouvelles, les dernières études sembleraient montrer, montrer que le temps de gestation est d'environ 5 ans, 4 à 5 ans, ce qui est très long. C'est un des temps de gestation les plus longs dans le monde animal, en sachant que les sélacantes eux-mêmes peuvent vivre au moins une centaine d'années et sans doute plus. Et euh, on le sait, donc, par quelques femelles, malheureusement pleines, qui ont été pêchées et qui ont été donc, disséquées dans certains musées, euh, le maximum de bébés qu'une femelle peut avoir, c'est 26. Voilà. Donc, euh, quand, en, en sachant que chacun fait une trentaine de centimètres, la femelle, avec ses 26 petits, les petits étaient vraiment euh, euh, étaient, enfin, tout près de sortir, malheureusement. Et euh, donc, le ventre était absolument énorme. Et tous les autres organes, estomac, etc., étaient complètement réduits le temps donc, de la gestation pour laisser maximum de place. Ça y est, je commence à faire des digressions. Euh, poumons régressés. Donc, les sélacantes ont, comme les dipneuses, des branchies et des poumons. Sauf que chez les sélacantes actuelles, le poumon est régressé, il n'est plus fonctionnel, mais il est toujours présent. Et donc, comme je disais tout à l'heure, au niveau des nageoires, en particulier les nageoires paires, celles qui sont à deux, droite gauche, au niveau des nageoires pectorales et des nageoires pelviennes, si on fait une dissection, on retrouve donc ces éléments articulés qui permettent donc une très grande flexibilité de la nageoire, avec un seul élément en articulation avec la ceinture, le petit élément qui est là. On appelle le scapulo-coracoïde. En fait, c'est l'équivalent de notre homoplate. Et euh, il y a une articulation donc, sur une seule facette. Et après, on a deux éléments osseux. Donc forcément, ça ne ressemble pas beaucoup. Mais euh, si... Euh, voilà une dissection, donc une nageoire de, de, de sélacanthe. Si on fait une comparaison entre les éléments osseux de la nageoire d'un sélacanthe et finalement notre bras, on se retrouve avec un élément osseux avec une seule articulation sur la ceinture. Et euh, deux os, donc euh, équivalents aussi, même si je l'admets c'est moins évident, euh, avec euh, Radius cubitus ou, ou radius ulna ici. Quand on prend n'importe quel autre poisson, type actioptérigien, euh, poisson rouge ici, euh, ce n'est pas du tout le même système. Hein. Vous avez plusieurs éléments qui se raccordent à la ceinture, et on a donc les rayons euh, qu'on retrouve ici chez saumon qui sont directement rattachés sur ces petits éléments très différents. Articulation intracrânienne. L'articulation intracrânienne, euh, je, je, je réitère, c'est-à-dire que si on dissèque un sélacanthe et qu'on coupe les petits euh, ligaments qui relient les deux parties, on désolidarise complètement deux boîtes euh, au niveau du crâne. Là, vous avez donc un schéma donc, du crâne euh, de donc en vue latérale gauche. Ici, c'est la vue du palais avec l'avant qui est ici avec deux gros muscles. Alors Celui-ci a été retiré juste pour qu'on voit les facettes euh, d'insertion. Euh, euh, mais si celui-ci est maintenu, mais normalement, il y en a deux. Et pareil, il n'y a que cet animal qui a ça. Il a deux très gros muscles qui courent donc le long de son palais, qui sont rattachés à l'arrière du crâne et qui vont quasiment au bout du museau. On voit ici. Euh, avoir une organisation comme celle-ci avec une articulation du crâne donc ça veut dire que ça, ça peut bouger un petit peu ça s'articule à ce niveau là avec ces deux gros muscles, encore une fois je répète, on ne connaît ça que chez les sélacantes aujourd'hui donc là on se dit, bon, bah, c'est une spécificité du sélacante il euh, n'y a que lui qui a ça, au cours de son histoire évolutive il, son crâne s'est scindé en deux et euh, un mode alimentaire sans doute particulier qui lui permet d'ouvrir largement la gueule pour attraper ses proies, etc. Donc, euh, effectivement, on a eu beau chercher, euh, encore une fois, de tous ces vertébrés, on n'a que le sélacanthe qui a ce, ce crâne articulé. Et euh, en tant que paléontologue, et c'est là où c'est intéressant, justement, euh, de, de comprendre l'histoire évolutive des animaux avec les fossiles. Euh, quand on s'intéresse à ce groupe-là, c'est-à-dire les sélacanthes, les dipneustes, donc le groupe des sarcoptérygiens avec quelques représentants fossiles, alors oubliez les noms, hein. Euh, peu importe, je peux vous les dire, mais il n'y a aucun intérêt. Euh, là, vous retrouvez les séacantes, ici, vous retrouvez les dipneustes, ici, vous retrouvez donc le groupe des tétrapodes, et tous les autres, ce sont des groupes euh, de sarcoptérygiens qui ont vécu au Dévoniens 400 millions d'années, 350 millions d'années, mais qui ont tous, avec leur petite croix, là, qui ont tous disparu. La chose intéressante, c'est que tous ces organismes-là, qui ont, avec la flèche, ont une articulation intracrânienne. Ça se voit très bien au niveau des fossiles. Le crâne est conservé, on voit très bien la fissure intracrânienne. Donc tout cela avait une, un crâne articulé en deux parties. Donc l'histoire, du coup, elle est complètement différente. Euh, finalement, la présence d'une articulation était évidente et commune pour l'ensemble du groupe des arcoptérygiens. C'est une des caractéristiques du groupe des arcoptérygiens. Sauf que... Ça, non seulement ces groupes-là n'ont plus de représentants actuels et que très tôt dans leur histoire évolutive les dipneustes ont eu une fusion de leur crâne en une seule boîte et les tétrapodes ont fait exactement la même chose ce qui fait que nous en tant que tétrapodes, dans notre lointaine histoire évolutive on avait des, des ascendants qui avaient donc un crâne articulé en deux parties et le silicone, donc a maintenu, a conservé ça au niveau de l'utilisation de cette articulation intracrânienne qui est quand même assez remarquable, donc on, a, on a lancé des, des travaux au muséum sur donc justement ces quelques sélacantes qui avaient été pris d'autorité dans les années 75, enfin de 58 à, à 75 au Comore et qui sont présents donc, dans les collections du muséum. Certains avaient déjà été disséqués pour d'autres raisons, donc on s'est intéressé à ceux qui avaient été déjà disséqués et on s'est intéressé au crâne. Et euh, on a donc euh, regardé ça de près. On a aussi utilisé des techniques d'imagerie qu'on appelle de la tomographie par rayon X. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique. C'est vraiment le principe de la radio. Euh, ça fonctionne par différence de densité. c'est-à-dire Ça permet de voir effectivement ce qui est tendre, ce qui est dur au sein d'une structure. Et le fait que le spécimen puisse tourner sur 360 degrés, ça permet d'avoir l'ensemble de l'objet. Donc ici, un la compte euh, sous forme radiographique et de pouvoir faire c'est le principe du scanner médical. Donc On a pris un sélaquant des collections donc, euh, du muséum, on l'a mis dans la machine et euh, vous pouvez voir que simplement des coupes là au niveau des yeux, là au niveau des branchies euh, nous permettent quand même de voir des différences de densité assez fortes entre ce qui est ici osseux et ce qui est ici par exemple cartilagineux et après donc les différentes structures et on peut, avec sous certains outils donc, de modélisation type Photoshop, hein, on si on veut par exemple modéliser la structure qui est là dans son ensemble on sélectionne au pinceau sous une couleur arbitraire ce qu'on voit là, on va à la coupe d'après on fait la même chose et on fait ça sur l'ensemble et après on a le modèle en 3D voilà donc le crâne en 3D donc de ce sélacanthe avec en orangé donc ce qui est osseux et en bleu ce qui est cartilagineux Donc de face, vue latérale et vue de dessus et on s'en est, est servi pour faire des travaux de morphologie fonctionnelle, pour essayer de comprendre euh, comment finalement les sélacantes ouvrent la gueule et comment ça fonctionne au niveau donc, de toute cette série complexe euh, osseuse au niveau, au niveau du crâne. Parce que euh, pour le moment, on n'a jamais réussi à capturer par film ou par photo une prise alimentaire d'un sélacanthes. Donc on ne sait pas encore, euh, ça n'a jamais été filmé, comment un sélacanthes euh, s'alimente. Donc là, l'hypothèse qu'on voyait partout euh, dans différentes publications, c'était que le il, a, il est donc euh, carnivore, piscivore. Il mange des proies euh, qu'il euh, qui avale tout cru quand on ouvre l'estomac d'un sélacanthe. Généralement, il y a une seule proie qui n'a pas été découpée, euh, déchiquetée, qui est, qui est complète et qui est souvent une proie qui peut faire 40-50 cm. Mais ça peut être soit une sèche, soit un petit requin, soit un poisson des profondeurs, soit euh, des anguilles, etc. Et euh, l'idée pour, euh, pour pouvoir euh, capturer une proie et l'avaler vivante en sachant qu'il quand n'est euh, pas hyper denté non plus, euh, c'est une ouverture buccale très grande et, euh, et, et violente. Donc l'idée à l'époque c'était que cette articulation crânienne permettait l'élévation du museau de 15 à 20 degrés, donc pour augmenter l'ouverture de la gueule, avec donc une ouverture des, des opercules, donc des ouïes sur les côtés, pour créer cette dépression et finalement aspirer la proie. Donc avec cette hypothèse, on a, on a, on a modélisé donc ça. Donc là, euh, on ouvre, et vous voyez qu'ici, ces facettes d'articulation, ça ne fonctionne pas du tout. Là, euh, ça a failli se disloquer en, en ouvrant. Je le refais juste passer une fois, hop voilà, si le museau s'élève, derrière, ça ne marche pas du tout en fait, au niveau des, des séries d'articulations. et Le crâne risquerait de se démantibuler. Au niveau des dissections qu'on avait pu faire, on avait vu que finalement le crâne était très peu mobile, parce qu'il y a quand même beaucoup de ligaments qui tiennent les deux parties. Et que s'il y a une possibilité de, de, de mobilité, c'est finalement plus vers le bas que vers le haut. Donc là, on refait le même modèle, mais en laissant le bout du museau complètement fixe. Finalement, ça, on ne touche pas. Et on voit qu'au niveau donc, de la, la mise en place des différentes facettes, ça fonctionne beaucoup mieux avec une grande ouverture donc, des, de l'os qui va aider à l'ouverture de l'opercule aussi. Voilà. Donc, au moment de l'hypothèse, c'est qu'au euh, moment de la prise alimentaire, les sélacantes, il n'y a pas d'élévation du bout du museau. Par contre, il y a effectivement une grande ouverture de la mâchoire inférieure et euh, il peut y avoir donc un abaissement, puisque je vous rappelle qu'ici, on a deux gros muscles qui courent le long du palais et quand il va les contracter, ça va abaisser le bout du museau. Les calculs ont été faits parce que si nous, par exemple, on croque dans une pomme, on a notre mâchoire supérieure qui est fixe et c'est uniquement nos muscles de la mâchoire inférieure qui vont fonctionner. Le sélacanthe, il a non seulement des muscles pour remonter sa mâchoire inférieure, mais il a également ces deux gros muscles finalement qui abaissent la mâchoire supérieure. Ce qui fait que la proie est prise dans un étau et on a fait des calculs en fonction donc, des masses musculaires, etc. Et on arrive à une force de morsure qui est très très, très, très, très importante, euh, équivalente à celle du requin-baco ou, ou des crocodiles, etc. Ovoïparité. Euh, simplement pour vous montrer le peu qu'on connaît sur le, la reproduction et le développement des, des sélacantes là vous avez un sélacante adulte là vous avez un sélacante qui a été pêché au filet euh, dans les années 70 au Comore, qui fait une quarantaine de centimètres, donc qui était euh, libre, qui était en pleine eau là vous avez un sélacante qui fait une trentaine de centimètres, qui n'a pas de sac vitellin chose qui est là et qui est sa réserve de nourriture donc dans le temps de sa croissance dans le ventre de sa mère et qui était tout près donc ça c'est un des 26 dont je vous parlais tout à l'heure qui était vraiment tout près de sortir ça c'est un, un embryon aussi trouvé dans le ventre d'une autre femelle plus précoce et puis ça c'est un embryon qui fait 4 cm qui est l'unique exemplaire retrouvé un petit peu par hasard dans une collection d'Afrique du Sud et c'est tout ce qu'on connaît de, des stades de développement des sélacantes. Donc, on a peut-être une idée du temps de gestation. Euh, on ne sait pas du tout si c'est le même père pour toute la portée. On ne sait pas si les mâles et les femelles, etc. Donc, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de choses à apprendre sur les, sur les sélacantes. Il y a quand même une énigme encore. Alors, il y a beaucoup d'énigmes autour des sélacantes. Mais de toutes les populations dont je vous ai parlé, Tanzanie, Madagascar, Comores, Indonésie, les plongeurs ou, donc, euh, autonomes ou, euh, ou les plongées en bathyscaphe ont montré que on a toujours affaire à des sélacantes adultes, mûres sexuellement, matures, et qui font euh, plus de 80 cm. Voilà. Donc on ne sait pas où sont les petits. On a déjà vu, on a déjà pris en photo donc, des femelles apparemment pleines. Euh, et puis comme encore une fois, certaines ont été capturées, donc, euh, elles restent dans cet environnement le temps donc de, le, du développement des petits. Mais a priori, la mise bas et les premières années, et sans doute longues, euh, des sélacantes, tant qu'ils ne sont pas matures, sont dans un environnement qui nous est, pour le moment, toujours inconnu. Donc il y a peut-être une nurserie quelque part. On peut supposer que c'est plus en profondeur, parce que si c'était plus près des côtes, on l'aurait peut-être découvert. Mais euh, voilà, donc euh, des choses très énigmatiques à part euh, celui-ci, donc 40 cm pêché aux Comores, et un film qui est sorti, euh, un, petit, un petit film... Euh, réalisé par des collègues japonais en Indonésie, où ils ont filmé aussi un, un juvénile euh, euh, en pléneau. Mais finalement, donc, euh, que sait-on des sélacantes Parce que d'un point de vue scientifique, je vous disais, anatomie, on connaît bien, on connaît biologie, comportement, on connaît peu. Et pourtant, je ne sais pas si c'est le fait de, de diffuser sur le fait que c'est un animal... Euh, extraordinaire, parce que fossiles vivants, parce que 400 millions d'années d'histoire évolutive, parce que proches parents des vertébrés terrestres. En tout cas, de plus en plus, encore une fois aussi, dans le, dans, on va dire dans les pays développés, euh, il y a une sorte de Sélakanth Mania. Donc, euh, Je pense que certains d'entre vous reconnaissent reliquante ici, euh, voilà, sur la carte Pokémon et, ou d'autres jeux de cartes. On le voit de plus en plus dans les BD et dans les jeux. Voilà, ça aussi, c'est assez récent. On doit attraper un pour penser positif. Euh, soyez Sélakan euh, dans les BD etc donc, euh, et en particulier dans les mangas parce que dans, dans, dans, dans l'imaginaire euh, asiatique les sélakantes ont une place très importante en, en tant que patriarche quelque part de, de l'humanité voilà, qui serait remonté récemment donc, euh, de ces profondeurs pour nous apporter un message quelconque et euh, voilà, qui est très très représenté aussi après donc, on voit les sélacanthes un petit peu sous toute forme euh, artistique ou alimentaire. Un œuf de Pâques en sélacanthe, euh, je n'avais jamais vu ça avant. Euh, plus sérieusement, euh, si on revient donc sur les, les sélacantes actuelles et leur population, euh, je vous remets cette diapo donc avec les quelques populations qui ont été identifiées. Les plus récentes, hein, donc ça date d'il y a 20-30 ans. On peut supposer que dans quelques années ou prochainement, on aura d'autres petites populations, sans doute encore autour du pourtour de l'océan Indien ou potentiellement sur les marges ici Papouasie. Je vous disais qu'il y a déjà une occurrence qui a été observée tout récemment, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais à chaque fois, ce sont des petites populations. La plus grande population reste celle des Comores et elle est estimée entre 400 et 500 individus. En Afrique du Sud, là, après 20 ans d'observation, il y a 33 individus. Et partout ailleurs, c'est quelques dizaines euh, d'individus. Dizaines donc ça reste euh, très faible. Je vous disais donc aussi que euh, dans les années 50, 60, 70, il y a eu volontairement un nombre de captures assez fort à but scientifique. Alors, à but scientifique, pour décrire, pour mieux comprendre l'animal, mais également pour exposition, parce que tous les musées du monde voulait son sélacanthe en exposition, donc on a fait le récollement, ce qu'on appelle en fait, on a fait le compte, et il y a environ 300 sélacanthe qui, qui ont tous été pêchés au Comores, et qui sont présentés dans différents musées ou conservés donc dans les réserves de musées du monde. On peut supposer aussi que le marché illégal, parce que quand un animal qui est rare, assez remarquable, Beaucoup sont, payés, sont prêts à payer très cher pour en avoir aussi donc, taxidermisé dans leur collection privée. Et euh, on sait qu'il y a eu, beaucoup moins maintenant, mais il y a eu auparavant donc, un, un gros marché. Et si on double ces individus, donc 300 peut-être depuis 1952, euh, on arrive à 600 prélèvements depuis 1952, donc depuis 70 ans, hein, 600 prélèvements. Alors que je disais que. Récemment, euh, l'estimation, c'est 400-500 individus. Donc, il y a plus de la moitié de la population de ces des Comores qui a déjà été prélevée euh, par par, euh, par, euh, par l'homme. Et euh, il y a différentes menaces anthropiques qui pèsent assez fortement sur ces organismes, qui, je, je, je, je le maintiens, euh, euh, sont dans un grand risque de, de disparition euh, définitive. Donc voilà les prélèvements, donc les menaces anthropiques. Maintenant, c'est un animal qui est protégé, il est sur la liste 1 de la CITES, etc. Donc, normalement, il n'y a pas de prélèvement à but scientifique pour exposition comme ici. Donc, je mets volontairement les expositions au muséum, hein, parce que on, on, le, le, le muséum a aussi contribué donc, anciennement à la présentation donc, de ces organismes. Mais euh, les maintenant, les, les principales menaces, c'est toujours donc, la pêche intensive, parce que on a parfois. Le retour euh, de, de, de sélacantes qui ont été pêchés, mais on peut supposer que parfois, il n'y a pas forcément non plus de retour. Euh, il voit un, un sélacante dans le filet, ben, il, il le balance à la mer. Et il faut savoir qu'à partir du moment où un sélacante est ramené à la surface, quoi qu'on fasse, dans les heures qui suivent, il va de toute façon mourir. Donc euh, à partir du moment où il est dans un filet, euh, il est généralement euh, condamné. Menace aussi qui se développe de plus en plus, c'est la pollution plastique. Donc là, vous avez un sélacanthe qui a été pêché il y a 3 ou 4 ans en Indonésie. Donc il était, il était déjà très maigre, très moribond. Et quand ils lui ont ouvert le ventre, en fait, il y a deux paquets de chips. Alors ça fait une mauvaise pub. Hein. Il faudrait que je cache quand même ici. Hein, mais bon, pardon. Euh, donc il y a deux petits sacs plastiques qui étaient donc, dans l'estomac et qui bouchaient le début donc, de l'intestin du sélacanthe, parce que les sélacanthe ont un intestin qui est assez étroit et spiralé, comme celui des requins. Et donc, ça a complètement bloqué euh, l'intestin de cet animal, qui de toute façon, s'il n'avait pas été pêché, euh, serait mort quelques temps plus tard. Euh, toujours un petit peu euh, les collectionneurs privés, ça c'est une photo prise euh, même pas chez un trafiquant, c'est simplement un pêcheur euh, au comore, donc avec des tortues, et ici une peau de, une peau de sélacanthe. Et puis euh, ça, c'est pareil. C'est pour une anecdote parce que c'est en train de se calmer. Euh, dans les années 80, 90, 2000, il y a eu euh, euh, comment une recherche de, de certains pays asiatiques pour comprendre pourquoi le sélacanthe a 400 millions d'années. Parce qu'à force de dire encore une fois que les sélacanthe ont 400 millions d'années d'histoire évolutive et qu'ils n'ont pas évolué... Certains pensent que c'est le sélacanthe qu'on ramène dans sa pirogue qui a 400 millions d'années et que donc le sélacanthe est quasiment éternel. Et donc il y a forcément quelque chose dans son organisme qui est la source de cette jouvence éternelle. Et le sélacanthe, on le voit ici, n'a pas de, de réelles vertèbres osseuses. Il a une autocorde, il a donc un tube cartilagineux ici avec quelques prémices ici, de, on les voit donc de vertèbres. Et dans ce tube, il y a un fluide sous pression. Et donc, ils pensaient que c'était ce fluide sous pression qui était à l'origine de l'éternité des sélacantes. Et il y a eu, à un moment donné, donc, euh, euh, beaucoup de demandes de sélacantes, même sur le marché illégal, pour pouvoir vendre euh, sous forme de petites fioles euh, ces produits euh, qui n'ont aucun effet. Hein. C'est comme les coucouniettes de tigre ou, euh, ou la corne de rhinocéros. Euh, mais il, faudrait, il faudrait un jour qu'ils comprennent, quoi. Voilà, donc J'arrive près de la fin. Voilà, donc Que, que connaît-on des sélacantes actuelles L'anatomie interne, je vous l'avais dit, on la connaît bien. Il y a encore des choses à affiner. Longévité, euh, c'est vraiment tout récent et ça a vraiment besoin d'être conforté. Mais moi, je ne serais pas effectivement surpris qu'on arrive à une durée de vie qui, qui dépasse largement la, la centaine d'années. Est-ce qu'il y a des migrations entre toutes ces petites populations Parce que des petites populations de 30 individus, 50 individus, on sait que s'il n'y a pas de flux génétique suffisant, à un moment donné, elles sont appelées à disparaître. Donc, on peut supposer qu'il y a quand même des échanges d'individus entre ces populations. Et donc, on a besoin de connaître s'il y a des migrations. Pareil, quand les femelles sont pleines, on ne sait toujours pas où elles vont mettre bas, ni où se développent les petits. Donc, on a aussi besoin de connaître ces environnements. Et tout ça, ce sont des, des, des choses dont on a réellement besoin pour mettre en place des politiques de protection de ces populations qui soient adaptées. Ça ne sert à rien de faire une zone de, de protection en empêchant les pêcheurs locaux d'aller euh, euh, prendre leur subsistance si on se rend compte que tous les 4 matins, euh, les sélaquantes des Comores sont barrés à Madagascar euh, euh, dans, des, dans, dans, dans des migrations annuelles, par exemple. Donc voilà, on a besoin de connaître ça plus fortement pour ces questions de brassage génétique. Le mode de reproduction, euh, on ne sait toujours pas. Il euh, y a forcément une fécondation interne, puisque euh, ils sont ovovivipares, mais le mâle n'a pas d'organes d'intromission. Donc voilà, on peut imaginer toutes les postures possibles. Ce euh, serait intéressant un jour de filmer la reproduction des élacantes. Le temps de gestation, encore une fois, à confirmer, mais peut-être 4 ou 5 ans. Comportement, c'est pareil, on n'en a aucune idée, mais ils ont certainement des comportements complexes. On suppose qu'il y a des, des, des relations même familiales, euh, de regroupements familiaux, etc. Régime alimentaire, euh, on ne connaît que simplement euh, les quelques proies qui ont été découvertes dans des sélections de pêcher, etc. etc. D'où maintenant, euh, depuis récemment, quand même, le développement de, de, de, de techniques avec des ROV, avec des, des robots. Le problème de ces robots, c'est qu'ils ils, ils émettent beaucoup d'ondes électromagnétiques ils ont des phares, ils ont des hélices, ça fait beaucoup de bruit. Et finalement, les sélacantes euh, euh, n'apprécient pas trop. Donc généralement, ce qu'on voit filmé par un ROV, c'est une queue de sélacante qui s'éloigne. Mais on en a rarement plus. Et euh, avec le développement donc, euh, et puis le professionnalisme de, de plongeurs professionnels, ça, ça a été donc pris en Afrique du Sud. Ça, c'est l'environnement typique de repos des sélacantes de jour. C'est ces petites cavités ici. Donc euh, encore une fois, les, les photos prises par l'équipe euh, de Laurent Balesta. Et euh, là, il y a un contact direct, beaucoup plus doux, beaucoup, plus, beaucoup moins violent. Et là, les plongeurs peuvent même rentrer, ce que ne peut pas faire un, un, un ROV ou un, un, engin, un engin automatisé, euh, à l'intérieur des cavités pour, euh, pour effectivement aller euh, à la rencontre des sélacantes. Donc, il y a des missions qui ont déjà été réalisées. On, en, on espère pouvoir en, en réaliser d'autres pour euh, améliorer les connaissances sur la biologie, l'environnement et le comportement de cet animal pour mieux le protéger, euh, par des politiques de conservation adaptées. Et euh, je pense qu'il y a assez urgence euh, par rapport donc, à l'ensemble de ces menaces anthropiques dont on a du mal à, à évaluer vraiment les impacts. Et il ne faudrait pas qu'effectivement, dans euh, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on, on se rende compte que l'ensemble des sélacantes est disparu, parce que donc on perdrait euh, non seulement donc euh, un animal qui a quand même une histoire évolutive absolument remarquable, 400 millions d'années qui a forcément un rôle dans son, dans, son, dans son écosystème, qui pourrait nous apprendre encore beaucoup sur les conditions de la terrestrisation etc. Et puis on perdrait aussi je crois un, un magnifique sourire, mais je ne suis pas le seul à aimer ce sourire parce que tout à l'heure Dominique m'a avoué qu'il avait le même poster dans son bureau <rire> voilà je vous remercie